On commence au début pour voir ce il y en a Oui la limite pour aller. Il y en a encore une très belle ici, la Zavas.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 Et surtout les Ottomans, ils extraignent les tomes lamps de la chrétienne et, par exemple, ils peuvent construire avec eux un nouvel bridge ou quelque like chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont mises dans l'autre sens. Mm -hmm. Et là, je ne sais pas si tu as vu, mais sont... je n'avais jamais vu ça. Elles sont en, en relief, les lettres. Elles ne sont pas creusées, elles sont. Ah C'est pas intéressant, 5. 50 mm, la hauteur des lettres longues. 50. 50. Et la largeur est la même. 4. D'accord. Et d'accord, bien sûr, tu découvres Après, voilà.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 exclu parce que aussi ah, l'autre solution non c'est la turquie Terre, de, attends, chez lui, d Atlant, d Atlant. attends parce qu'on va ah, vas-y vas-y vas Grèce peu de matériel ouais. inutile on va se balader inutilement. Constantinople oui c'est chez lui c'est à Galata ben pardon Constantinople, c'est d'Istanbul <rire> <rire> so you understand your solution if it's not Cyprus it could be uh, it could be Istanbul et après, tu dirais trois personnes pour faire une mission Trois ou... personnes pour faire une mission, mais il faut bien la réfléchir. Ouais. Mais là, ça sera la folie parce qu'on devra aller de Athènes, au Bé, Thèbes, Mégare, descendre à Corinthe, faire euh, à Golide, aller à Nélide, aller à Messénie, terminer, prendre l'avion de Kalamata et retourner. Et ouais, comme ça, vrai. le problème de la Grèce continentale est résolu. L'année prochaine, reste les îles, ah. qui est le, le grand problème. Ouais remplir la base de données. Enfin, acquérir les données, c'est vraiment le, le niveau premier, premier, mais il faut le faire. Il faut être... Et après, c'est évidemment d'étudier ça sous divers, euh, divers angles. Pas... C'est pas juste remplir la base de données. Évidemment, il faut passer au niveau supérieur. Ça, c'est très clair. Voilà. Et c'est la fin du projet. Euh, ouais, enfin, le projet va bah, jusqu'en jusqu janvier 2026, mais les deux dernières années, dès vraiment qu'on bah, qu ait avant déjà toute la documentation et qu'on puisse recouper aussi avec les autres épigraphies pour voit les aspects de transfert qu'on soit voilà, plus sur les colloques scientifiques 2024 je vais t'apporter pas mal des exemples grecs ouais. euh, Serdjan il a déjà pris de l'avance parce que sa thèse était sur les, toutes les inscriptions euh, euh, génoises de, de Galata qui était une, une colonie génoise dans Istanbul Constantinople Donc, il a déjà euh, il a déjà pas mal travaillé dessus, donc ça va.